toi. Nous allons tester ici Gwen Simel, ou Simel, je ne sais pas. Enfin, pas Gwen, sa chaîne, son tuto. Hein Gwen, si tu nous regardes un jour d'ailleurs, bon déjà, tu te seras bien perdu, il faut que quelqu'un te le dise. Et sache que je n'ai pas cherché à te nuire, bien au contraire. Et si tu es assez patiente pour regarder cette vidéo d'étente dans son entièreté, tu pourras entendre mon avis sur le YouTube. YouTube. Et tu verras que je ne suis pas loin de penser comme toi. J'ai choisi sur sa chaîne une vidéo pour réaliser un châssis sur toile. Toile sur châssis, il fallait pas grandir. Et tu vas voir, ça n'est pas si facile que ça. Gwen, artiste peintre de son état, talentueuse au demeurant et framéricaine. <rire> oui, à force de vivre de l'autre côté de l'écran de télévision, je commence déjà à voir en noir et rouge et à parler un peu comme eux. J'avance donc des mots qui n'existent pas, juste histoire de baiser, euh de, de, de, de berner. Les gens bien honnêtes. Merci Et faut-il le redire tellement con, <rire> oh que de souvenirs, on apprécie forcément d'être abusé lorsque l'on a dans ses gènes, ce petit ADN de débâcle, de vassalité, de soumission, ah la France des années 40, ces routes bouchonnées, c'était autre chose. Au moins les faucons ne se cachaient pas derrière leur écran. Ils étaient tous là, sans armes, dans les rues de la France occupée à fuir et à laisser aux nazis notre cher pays dont aujourd'hui tout le monde se bat bien les couilles. Au moins, il y a des choses qui n'ont pas changé depuis 80 ans. <rire> C'est à se demander comment nos ancêtres ont fait pour se battre et avoir des congés payés. Bon, pour se branler les couilles le français est plutôt fort. Parenthèse historique fermée. Revenons à Gwen et à son châssis. Elle nous attend assise au milieu de son salon, drôle de position d'ailleurs pour bricoler. j'ai déjà vu beaucoup de choses un peu bizarres et ne jamais à ma première impression enfin quand même sa position est étrange elle nous apprend donc dans une vidéo très courte à réaliser un châssis sur toile ou une toile sur châssis c'est comme tu veux bon la seule grosse différence c'est que elle le tableau est encore à faire alors que moi votre humble serviteur excellent artiste au demeurant a déjà une toile imprimée. Euh, vu le graphisme tu te doutes bien que c'est pas moi qui l'ai peint. nous allons donc encadrer toulouse comme on pourra L'idée est très simple. Là, je te préviens, on entre dans le passage le plus chiant de la vidéo. Il va falloir couper en biseaux et assembler à la colle et au petits clous des tasseaux de bois plus ou moins gros selon la taille de son cadre. Le mien étant assez petit, j'ai l'idée de faire le châssis à la même dimension. Oh, quelle idée de génie On va ajouter au revers une sorte de cale triangulaire à chaque angle qui renforcera la solidité de notre cadre. Jusque là, c'est assez simple, sauf qu'il faut également tendre la toile. Et comme je le disais au début, tu, tu as vu le début, hein Non, parce qu'il y a des passages croustillants quand tout est à faire, il n'y a pas de limite, vu que tu coupes la toile aux bonnes dimensions pour ne pas te faire chier littéralement. Ah oui, excusez-moi pour ces écarts de langage, mais je te sais magnanime. Oh, dis donc, c'est la première fois que j'utilise ce mot dans son véritable contexte. Faut dire que je m'éloigne de plus en plus du bâtiment, alors que je deviens de moins en moins con. Ah, la belle vie qui s'offre à moi. Heureux est le peintre qui devient poète. Revenons à nos moutons, s'il te plaît. Mais quand ton dessin est déjà imprimé, c'est pas la même histoire. Ton dessin, ou comme c'est le cas pour moi, ton imprimé, hein c'est plus le mot, c'est plus le terme. Alors, à moins que ça ne te dérange pas d'avoir le décor complètement tordu dans un cadre beaucoup trop grand, à ce moment-là, je ne vois même pas pourquoi tu regardes cette vidéo. Ah, peut-être pour entendre les conneries que je vais sortir ou pour disliker cette vidéo qui ne mérite pas ton aval. <rire> je m'en tape. Ok, j'ai réussi à assembler quatre morceaux de bois et à présent, je vais tenter de l'attendre. La toile. Je n'ai pas compté le nombre de fois où j'ai dû refaire la tension de la toile. Un coup le dessin n'était pas centré, laissant inévitablement apparaître le blanc du tour du dessin, sortir du cadre. Et un coup c'est le dessin lui-même qui est tout ordu. Mais quelle merde. Alors je n'ai pas tout filmé, hein. autrement la vidéo aurait fait plus d'une heure. Parce que c'est ce qu'il m'a fallu à peu près pour cadrer et centrer mon dessin sur le châssis. Et encore, juste avant de mettre le cadre autour du châssis, il a fallu que je retende encore une fois la toile. Ok, pour le châssis, le cadre c'est un peu moins compliqué. Merde, j'ai plus de J'ai mis un contre-tasso, je me fous de savoir que ça n'existe pas, on est en Macronie, on dit ce qu'on veut. J'ai mis un contre-tasso sous la moulure que j'ai choisi pour fabriquer ma moulure de cadre. Oui, tout ça parce que les moulures pour cadre, c'est ou chez les spécialistes, ou en ligne qu'on les achète. Et n'ayant pas de spécialiste près de chez moi, ni le pognon pour encadrer mon pauvre poster en toile à 19 euros, ah au fait, tu peux le retrouver en lien filié au descriptif, si jamais tu veux le même, prends-le en taille supérieure, c'est un peu plus cher, mais ça me fera gagner beaucoup plus de pognon. Ah la magie de l'internet, livraison de produits au Garonnet artisanaux dans les plus brefs délais, deux semaines on peut bien attendre deux semaines non il faut préciser qu'il y a le temps de transport et comme ça vient de Chine, je ne me cache pas hein, je suis pour le Made in France mais je me fous de savoir que ça vient de Chine, hein. comme tu as dû le voir j'ai assemblé la moulure sur le tasseau par collage et serre-joint j'ai appris cette technique pour faire une planche de surf et c'est génial, ça colle tout je, enfin bref, je te laisse le lien de la vidéo si jamais toi aussi tu veux faire du surf tu as pu également constater que j'avais pré les éléments collés de ma moulure finale. Allez, je termine mon œuvre. Je découpe chaque partie précisément. Une fois découpé, je passe à l'assemblage. Alors là, je vais t'avouer que comme ça n'était pas dans la vidéo de Gwen, je me suis démerdé. Et en général, quand je me démerde, je fais plutôt euh, n'importe quoi. Eh bien, là aussi, j'ai fixé ça comme j'ai pu, avec des clous, avec la graffeuse, avec de la colle et encore des serre-joints. J'adore ça, les serre-joints. J'ai vraiment l'impression d'être un menuisier. <rire> Regarde-moi ce résultat, n'est-ce pas de toute beauté <rire> Peut-être devrais-je travailler dans la restauration de tableaux de la Renaissance je Entraîner encore. Alors pour une fois, je ne vais pas me contenter de donner note à la gentille et talentueuse petite Gwen. Ça, euh, dans talentueuse, il y a tueuse quand même. Cela ne tiendrait qu'à moi. Je lui achèterai une toile directement. Oui, mais bon, faut pas abuser. J'aurais pas les moyens de me la payer. Car justement, parlons business, parlons petits sous, parlons fortune, parlons exploitation. Ah L'exploitation qui fait de nous, pauvres petits artistes, peintres comme Saltabank et les esclaves modernes de Google, car il est vrai que même sur les vidéos les moins abouties de ma chaîne, je prépare quand même mes œuvres pendant des heures et des semaines, et alors même que les critères de monétisation ne sont pas encore atteints pour moi ici, Google prend la liberté de mettre des publicités qu'il se fait payer grassement, sans répartir la moindre richesse. Il ne se cache même plus, cela fait partie des nouvelles règles de la plateforme que l'on doit accepter si l'on veut encore poster une vidéo. Ça s'appelle être tenu par les couilles. Et si tu vois à ce jour des publicités sur mes vidéos, sache que je ne touche pas le moindre centime. Et comment appelle-t-on le fait de travailler sans rémunération alors que je ne suis pas la pierre, pay à son âme Exploitation peut-être Alors tu te dis, waouh mais quel courage de la part de Dr Magouille de parler de tout ça ouvertement sans avoir peur des conséquences Eh bien, encore aurait-il fallu que j'eusse un peu de lumière, parce que Google ne maîtrise pas tout, non Car tout comme ceux qui se nichent dans l'ombre, l'ombre ne fait pas de l'ombre au soleil. Comment veux-tu alors que le soleil puisse voir ce qui s'y cache Hein Google Bah oui, tu nous mets dans l'ombre et profite de nous. Sauf que nous, on est insignifiant pour toi. Tu ne peux pas te méfier de ce que tu ne vois pas. Tu as donc beaucoup à perdre. Alors que moi, je n'ai rien à gagner. Oula Oula, oula Oh quelle jouissance Oh, oh attends, attends, attends, laisse-moi un peu bander. Oh, je bande. Oh, mais quelle phrasée, mais quelle poésie bordel la bite. Au revoir.